Le vent nous s'il vous plaît. Nous allons lire dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 99. Psaume chapitre 99 99. Nous lisons la parole du Seigneur. Somme chapitre 99, 99, nous lisons la parole de Dieu. L'éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu affermis la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements. Et la loi qu'il leur donna. Éternel, notre Dieu, tu les exaucas. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. Amen. Mais tu les as punis dans le, de leur faute. Exaltez l'éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Car il est saint, l'éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Exaltez l'éternel. Notre Dieu, garez-vous sur sa montagne, sa. Tu es Saint-Salut Jésus, tu es puissant, mm. tu es mm. glorieux Saint-Salut Jésus, mm. gloire à toi. son pour pouvoir servir que tu ne cesses de pouvoir encore oui, il est merci, c'est un jour de de l'homme la le jour de je suis le pour la grandeur de ton et de la ta main est tellement puissante parce que tu continues davantage à nous aider à nos faire une autre chose une de l'une de nos nous sommes d'ouvre pas nous puissions davantage marcher, être aussi des lumières dans ce monde pour qu'ils se meurent dans la force de l'une de nos attaques tu es notre force, notre soutien, notre forte et notre mort ton nom est grand, bon, ton nom est sain, bon, ton nom est mutable, mon souverain, est bon. marié bon, bon. bon, bon. bon. tu accomplis de mes rêves les exploits, Dieu est le Dieu qui nous fait, mon béni, personne. Oh, la confiance, nous l'avons placée en toi, mon béni, c'est toi qui conduis nos pas, c'est toi qui nous positionne encore dans les choses que toi, tu nous as prédestinées à pouvoir prendre part. pas. Sois donc béni encore aujourd'hui, mon soir. Merci encore pour la force, merci, pour le soutien, merci pour l'allégresse, merci, pour la joie, merci pour la délivrance, mon bénémoine Père Merci pour le soutien. Tu es vraiment notre force, mon bénémoine, Patrice. Tu es notre appui certain. Refuge aussi certain, mon bénémoine, Père Nous nous attendons à toi, mon bénémoine, Père. Merci pour ce temps béni, oh Dieu, dans lequel tu nous introduis, Père oh Dieu, pour ce moment, Père Merci pour tes serviteurs, pour tes servantes, pour ton peuple encore quoi pas -en, tes fils et tes filles, mon roi, pour chacun d'eux, mon bien-aimé, Père -de Dieu. Merci vraiment que tu donnes tellement moments, Père Saint-Dieu, pour nous pouvons nous tenir dans ta présence à toi, pour réellement aussi te dire merci, de faire fond de notre cœur pour ta puissance, pour ta délivrance, mon bien-aimé, Père -de pour toutes le merveille que tu fais, que tu as fait, Seigneur, le nombre en est tellement si grand, Seigneur, si on les mettait à le compter, Seigneur Jésus, ils sont tellement innombrables, mon roi, c'est seulement la louange, Père qui peut monter et défaire notre cœur pour te dire que tu es merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Tu es le tout-suffisant, mon bénéfice Seigneur. La lumière de ce monde, c'est toi. L'allégresse et la joie de ton peuple, c'est toi. La consolation de ton peuple, c'est toi. Nous sommes heureux, mon bénéfice Père, de vivre ce moment, Père Dans ta présence à toi, mon bénéfice Père Saint, combien tu es fidèle Père. Nous commençons avec toi, mon bénéfice Père Saint. Nous continuons avec toi, mon bénéfice Père Dieu. Merci pour la puissance, mon roi. Merci aussi pour le Saint-Esprit, Seigneur. Que tu déverses mon bébé de mes pâtissons. Que tu nous ramènes toujours dans ta présence en toi Père. Pour pouvoir te célébrer encore Père. Purifie nos cœurs, purifie nos âmes. Parce que nous voulons t'aimer encore dans la pureté mon bébé de mes pères, disons, et, et te célébrer avec beaucoup d'allégresse mon roi. Père nous importe, nous importe ce que le monde peut penser Seigneur. Nous sommes tes fils et tes filles, mon soeur, un peuple qui t'appartient. Louange et honneur à toi pour l'adoration, Père Saint, pour les chants et les cantiques et pour tout ce que tu fais pour nos pères tes mission. pour le saut, mon et mes personnes, Dieu, pour chaque frère et chaque soeur. A toi la gloire, l'honneur et la puissance. Nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié, qu'il soit vraiment béni. Qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons de ce que le Seigneur nous donne ces jours. Où nous pouvons nous retrouver ensemble dans sa maison. Nous voulons nous consacrer pendant ce temps pour pouvoir aussi lui dire beaucoup un grand merci. Parce qu'il a toujours été merveilleux pour nous. Et nous voulons clôturer cette année-ci en lui témoignant encore combien nous lui sommes reconnaissants pour sa grandeur pour aussi sa fidélité, pour aussi sa manière de pouvoir également conduire un troupeau tel que nous sommes, parce que nous avons vu qu'il est vraiment le bon berger. Il a toujours pourvu pour nous et il a toujours été présent dans toutes les circonstances, même dans les moments de tristesse quand nous perdons un membre de famille, il a toujours été présent. Et quand nous traversons même la vallée des Bacca, il est toujours là pour pouvoir nous étirer. Comment ne pas lui donner autant de temps et comment ne pas aussi lui dire merci tout au long de ces temps jusqu'à ce que nous puissions voir aussi le soleil s'élever dans la nouvelle année que nous allons entrer. Qu'il soit donc exalté notre Dieu. De tout notre cœur, nous l'aimons, nous voulons vraiment lui exprimer cet amour et que cela nous coûte, que cela nous coûte parce qu'on ne peut pas donner à notre Dieu quelque chose qui ne nous coûte pas. Il faudra réellement que cette chose puisse nous coûter afin enfin que le Seigneur, notre Dieu, puisse être vraiment exalté aussi, puisse se réjouir aussi que c'est quelque chose que, qui vient réellement du fin fond de notre cœur, de pouvoir passer ce temps dans sa présence, afin qu'il qu nous aide aussi à ce que nous puissions entrer avec lui dans cette nouvelle année dans laquelle nous allons. C'est pour ça que nous avons eu à pouvoir mettre ce jour des réunions aussi à partir d'aujourd'hui, jusque dans la semaine prochaine pour euh, que nous puissions vraiment tous nous consacrer au Seigneur et dans la prière aussi, effectivement, parce que c'est la fin de cette année, nous voulons aussi rester dans la prière, dans sa présence, afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse aussi se réjouir dans la communion aussi profonde que nous voulons aussi avoir. Et aussi, je crois que nos enfants sont aussi en congé et c'est aussi une bonne chose aussi. Comme ça, nous ne sommes pas tellement préoccupés pour déposer à l'école, mais nous sommes maintenant préoccupés pour pouvoir prier avec eux, afin que le Seigneur, notre Dieu, nous assiste en toutes choses. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Et ces moments que Dieu nous donne, nous voulons vraiment, tout un chacun de nous, vraiment nous mettre dans la présence du Seigneur, pour que la bénédiction nous soit donnée, non seulement à nous, mais à tous nos frères et sœurs. Pendant que nous allons prier, pendant que nous nous consacrons à Dieu, nous nous consacrons non seulement pour nous, mais pour tout un chacun pour cela que Dieu nous a réellement donné, parce que nous formons en Christ cette famille qui est en Christ et nous sommes effectivement euh, membres de son corps et nous sommes aussi le troupeau de son pâturage que sa main puissante conduit. Nous devons apprendre davantage à pouvoir plus aussi penser aux autres qu'à nous-mêmes, plus désirer qu'effectivement que ceux qui ne sont pas encore arrivés au stade où nous sommes, nous voulons encore leur donner du temps, prier pour que les Seigneurs les amène à ce qu'il arrive aussi au stade où nous sommes arrivés, pour qu'ensemble nous puissions avancer dans un même pas. ayant effectivement aussi la communion les uns avec les autres. C'est pour ça que il nous est donc recommandé de prier les uns pour les autres. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et il y a donc nos frères et sœurs qui sont venus donc de loin, comme aussi de près, et qui continuent encore à à arriver encore pour que nous puissions passer ces temps et les moments ensemble avec eux dans la présence du Seigneur. J'ai cru savoir qu'effectivement que notre frère de Montpellier, je pense Thomas, je pense qui doit être arrivé, où est-ce qu'il est qu Ah, lève-toi mon précieux frère, que le Seigneur te bénisse. Viens, viens, viens ici devant mon frère, comme ça on peut te voir aussi. Ah, et que le Seigneur bénisse notre précieux frère. Notre précieux frère, il vient de loin. C'est de Montpellier, mon frère. Oui, Montpellier, c'est vraiment dans le fin fond avec notre frère Syria, comme vous le savez. Mais notre frère, il n'y a pas tellement très, très longtemps, mais il, il était donc en Côte d'Ivoire. Maintenant, il est en France. C'est depuis la Côte d'Ivoire que le frère s'est aussi attaché. Nous, effectivement, j'ai entendu son témoignage. Il pourra nous le rendre lui-même aussi. De la manière dont Dieu agit quand il... Il a un fils, il a aussi une fille, quelque part. Comment Dieu peut arriver à pouvoir effectivement aussi le prendre d'un endroit et le placer, effectivement, malgré les, les obstacles qu'on pouvait placer, Dieu ouvre. c'est toujours Dieu qui visite, en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec notre précieux frère, c'est notre frère Thomas Digby qui vient de Montpellier. Et vous ferez sa connaissance, effectivement, parce que je crois que là où il est, il voudrait aussi avoir aussi des contacts aussi avec ses frères et sœurs qui sont ici. Parce qu'il est toujours connecté ici, n'est-ce pas mon frère Donc il connaît, c'est aussi son assemblée. Que le Seigneur te bénisse mon frère, tu peux t'asseoir. Nous remercions Dieu pour cela, effectivement. Et Il vient de loin, comme vous le voyez là, il a pris un bus de hier. Et j'avais vraiment très mal au cœur, j'avais eu le frère Marcelin qui est aussi à l'écoute ce soir, et je parlais avec lui, je disais, mais essaie un peu de voir avec notre frère, si peut-être en arrivant à Paris, si tu pouvais le prendre en voiture et venir ici. Il dit, je me suis déjà empressé de pouvoir lui euh, demander, mais comme il prend déjà le bus là-bas, il s'empresse de pouvoir déjà être à Bruxelles, parce que nous on vient, je pense, le vendredi. Alors il était pressé d'être ici, et c'est comme cela qu'il a eu à, à pouvoir aussi rester dans ce bus jusqu'à arriver ah, ici, donc il a quitté, il a quitté le mardi, je pense, hein. puis il est arrivé jusqu'aujourd'hui, donc le, le mercredi matin. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Nous allons quand même remercier Dieu, notre Père, notre Dieu. Nous sommes touchés, Père, ben, de voir combien tes enfants, pour pouvoir prendre part à ces réunions, peuvent vraiment se sacrifier aussi dans des transports tout à fait aléatoires et, et arriver à pouvoir effectivement aussi rester très très longtemps. Jusqu'aujourd'hui, le matin, Père Tubisson, pour atteindre cet endroit, afin de pouvoir avoir la communion autour de cette parole, mon Père Demain Perdu. Et prendre part aussi à ces réunions aussi, Père Tubisson, où ton peuple, effectivement aussi, dans différents endroits, et aussi connectés, pour pouvoir prendre part à cela, parce que nous voulons vraiment avancer avec toi, nous voulons vraiment vivre ce moment, Père Témissant, jusqu'à ce que nous entrions dans la nouvelle année avec toi, notre Dieu, parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Merci pour notre bien mes frère Seigneur, que tu le bénisses et que tes efforts soient aussi couronnés, tes bénédictions, Père Saint-Dieu, qui ne retourne pas comme il est venu, mais qui retourne encore davantage, Père Tubissant, bénis et qui soit aussi fortifiés, remplis de toi aussi, mon bien-aimé Père Dieu. Sois béni pour cela, nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, comme vous savez, nous avons déjà notre frère Syriaque et notre sœur Viviane qui sont déjà là, et puis notre sœur Esther, et avec toute la famille, et aussi notre jeune frère Nathan et notre, notre jeune frère, je pense, c'est Enoch ou. Enoch, hein J'ai quand même. <rire> J'ai dit toujours les géants, parce qu'ils se mettent debout, ils risquent de pouvoir percer les plafonds. Alors, que Dieu soit béni. Nous remercions Dieu. Et là aussi, nous avons aussi notre euh, frère Daniel qui est venu, que Dieu te bénisse. Et j'ai tiens à pouvoir te remercier, mon précieux frère, pour tout ce que tu fais. Quand je ne suis pas là, les déplacements, que tu viens ici, le peuple de Dieu t'aime beaucoup, frère. Amen. Et puis, il n'y a rien à dire, c'est ton assemblée. Amen. Il n'est pas venu seul, alors là, il est venu, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Vous savez, c'est qu'antique aussi qu'on aime beaucoup. Dieu seul suffit. Amen. Vous connaissez cela, non Car il a trouble, mon âme. Ay, ay, ay, ay, ay. Notre soeur Francine. Amen. Vous la connaissez Amen. Vous l'aimez aussi Amen. Vous savez, notre soeur Francine, même si vous ne la voyez pas souvent, mais elle est toujours connectée ici, hein les réunions et tout ça, il est toujours là, connecté, il suit tout, effectivement, c'est vraiment notre soeur. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Moi, je suis consolé parce que je te vois, ça faisait tellement si longtemps. Nous sommes heureux, effectivement. Bon, c'est vrai que j'aurais pu te demander, Dieu seul suffit, mais bon. <rire> c'est toujours une joie. Hein, quand tu es là aussi, ma soeur de pouvoir, réellement aussi. Nous remercions Dieu pour, pour cela aussi. Ils ne sont pas aussi venus seuls, ils sont venus avec euh, la soeur... Euh, Laetitia et Kelly, qui doivent être quelque part ici, je pense, mais ils sont de l'autre côté. Vous les avez déjà connus, parce que je crois que quand je n'étais pas là, ils sont venus. Mais tout à l'heure, évidemment, aussi, quand je montais les escaliers, j'ai rencontré notre frère qui est venu... Si Jean-Marie, qui est venu. Je pense qu'il doit être... Ah oui, le voilà. Lève-toi, mon frère, voici le frère Jean-Marie. Vous l'accueillez, n'est-ce pas Amen. Que Dieu te bénisse il était dehors en train de pouvoir chercher à pouvoir s'égarer pour la vote. Nous sommes heureux de pouvoir vraiment nous retrouver. Je pense que nous avons encore des frères et sœurs qui, peut-être que je ne vois pas tellement très bien. Et, et Est-ce qu'il y a un, un frère qui est arrivé ici que je n'ai peut-être pas vu mais, et, et, ah, où est-ce qu'il est, qu il, est? Monsieur, il est caché derrière ma soeur Francine. Lève-toi, mon frère. Oh, mieux que se Lève-toi, mon frère. Lève-toi, lève-toi. Lève -toi. toi, toi, frère Bruno. <rire> J'aime bien parce qu'il regarde il, il, il, il qui on demande ici. C'est bien toi, mon frère Bruno. Ça fait longtemps que Dieu te bénisse. Je suis vraiment très content. Il vient de Paris, effectivement. Et comme vous le voyez là, il était pressé Parce que le frère Marcelin me dit On, devait, on doit venir ensemble, effectivement Mais frère, frère, oui, il, il veut venir beaucoup plus tôt Effectivement, Donc, que Dieu le bénisse Amen. Nous allons prier pour lui parce qu'il a le désir De rester longtemps, mais parfois les contraintes du travail Fait qu'il faut qu'il trouve quelqu'un Pour le remplacer, et ainsi de suite Que le Seigneur accorde la grâce Amen. Et que Dieu te bénisse richement Oui, comme tu es debout, on va prier Notre Père et notre Dieu Nous voulons te dire merci encore Pour notre précieux frère et qui est venu, Père Saint-Odieu, malgré la condition de son travail, mais tu vois, les désirs de son cœur, c'est de pouvoir rester perturbé pendant toute cette série de réunions, jusqu'au nouvel en Père Saint-Odieu, mais au niveau de son travail, les choses ne sont pas aussi faciles. Nous prions pour que tu puisses vraiment l'aider. Nous prions aussi pour que tu touches encore le cœur, mon bénémoine Père Saint, pour qu'il y ait une porte soit ouverte, mon bénémoine Père de pour que quelqu'un puisse accepter le pouvoir. Vraiment aussi assister là où il se trouve, mon bénémoine Père de afin qu'il prenne part aussi aux réunions jusqu'à la fin, mon bénémoine Père. Saint. Il est à toi. Je te remercie pour ça. Merci pour le chemin qu'il a aussi parcouru pour nous jusqu'à cet endroit. Nous te remercions pour tout, car nous t'avons ainsi pris, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Mon frère, si vous pouvez bien... Arrangez un peu votre micro ici, parce que de temps en temps, il est un peu trop brouillé. s'il peut devenir un tout petit peu beaucoup plus clair, pas trop trop non plus, mais juste un peu dans ça. Alors, y, y aurait-il encore quelqu'un qui devait... Vous savez, le problème avec moi, c'est que quand je regarde, et le Seigneur m'accorde la grâce, c'est tellement parfait. Il y a des flashs que j'ai peur arriver à pouvoir voir quelqu'un. Mais bon, si aussi... Vous savez, je vous aime tous. Hein. Amen. S'il arrive que j'oublie quelqu'un, que quelqu c'est pas exprès. Pardonnez-moi vraiment, mais rappelez-moi. Donc déjà, c'est un honneur pour moi et pour nous tous de pouvoir voir quand même nos frères et nos soeurs qui quittent loin. Il est donc normal quand même que nous puissions arriver à pouvoir bien les accueillir aussi. Mais tout à l'heure, j'ai rencontré une jeune soeur qui était assise là dans le couloir là-bas, je ne sais plus très bien si elle était assise dans le couloir peut-être était, je ne sais pas mais c'est celle-là, voilà ma soeur sois béni, que Dieu te bénisse ma soeur, et tu t'appelles comment ma soeur Maria, c'est la première fois ah, je suis content, moi je suis heureux parce que moi c'est la première fois et Dieu a permis que sous les escaliers je te vois, donc sois la bienvenue, et ici c'est chez toi aussi ma soeur, que Dieu te bénisse Merci beaucoup. Je suis content. Que Dieu soit béni. Donc, okay, euh, je pense que... M mon frère qui sourit, là, c'est la première fois que je Lève-toi. C'est la première fois. Ah, lève-toi, mon... Voilà comment Dieu est bon. Ah, pardon, frère. La barre, là, elle est mauvaise. Passe par ici. Passe au-dessus de la barre, comme ça, on peut... Que Dieu soit béni. Ah... Vous le voyez, je suis heureux. Frère. Sois vraiment les bienvenus, mon frère. Nous sommes heureux de pouvoir t'avoir ce soir. Vous appelez comment, mon frère Frère Oli. Frère Oli, que Dieu soit béni. Amen. Frère Oli, que le Seigneur vous bénisse richement. Sentez-vous vraiment à l'aise et c'est chez vous. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Ah C'est ça la joie, ma soeur Corneli. Que le Seigneur te bénisse. qu'il te remplisse, ma béné -sœur. Nous sommes vraiment heureux, là. mon frère Oli. Que Dieu te bénisse. Je pense que tu chanteras aussi un jour. Nous sommes heureux, frère. Ah, Dieu soit béni. N'est-ce pas, mon frère Oli? Tu aimes bien chanter, non? Vous voyez? Alors, euh, c'est merveilleux. Dieu est bon, mon précieux frère. Chez toi, ici, nous entendrons les chants. Nous sommes heureux de pouvoir voir combien notre Dieu est vraiment si bon. Et nous remercions Dieu pour ça. C'est un bonheur quand même parce que ah ouais. ce sont des réunions que nous commençons et, et je regarde bien qu'est-ce que je suis en train de... La, la sœur qui est à côté là-bas, là, là c'est notre sœur qui sourit. Juste la sœur qui a tourné la tête là-bas. Ah, mais levez vous ma sœur. Mais ils sont deux je pense, il y en a juste à côté, non Ah, c'est... Ah oui, alors il y a... Ah oui, je, je voyais ce sourire, ça me disait quelque chose. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Mais ce n'est pas la première fois, non La deuxième fois. Sois le bienvenu. Mais les noms, c'est comment Je la connais, non Non C'est la première fois. Hein? Mais elle ressemble à l'autre côté. Ah, c'est ça, ma sœur. C'est le visage qui ressemble. Alors, je confonds maintenant avec les noms. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. C'est notre, notre sœur anna Lucia que je vois là-bas. Soyez donc le bienvenu. Et nous remercions notre Dieu pour ce qu'il fait. Quand nous nous rassemblons comme ça, nous avons besoin de pouvoir avoir ce moment de communion ensemble. Et c'est surtout parce que nous avons à pouvoir implorer la grâce du Seigneur pour qu'il nous introduise effectivement dans cette année nouvelle. Et que nous commençons avec notre Dieu et que nous allons aussi avec lui effectivement tout au long de l'année. Nous avons toujours eu à pouvoir voir combien il est tellement merveilleux. Dans sa façon de faire. Et surtout et quand nous entrons dans une nouvelle année, lorsqu'il nous accorde la grâce de voir savoir ce qu'il attend de nous, ce qu'il va faire, alors nous voyons qu'effectivement que les Seigneurs nous gardent et nous conduisent, effectivement, ce que nous puissions expérimenter, effectivement, au fur et à mesure que nous avançons, effectivement, dans le mois qui avance. C'est pour ça que ces moments sont des moments tellement si importants. Nous commençons aujourd'hui et je vous invite à quand même venir aussi chaque jour jusqu'à ce que nous puissions avoir cette communion ensemble, les lavages de pieds, la sainte scène, effectivement. Et après, je pense que le programme vous a été déjà donné, dimanche qui suivra, alors on a un grand repas. Pourquoi cela oui. Parce que je voudrais que tout un chacun de nous qui avons participé ici, nous trouvons venir, effectivement, aussi nos frères, et que nous puissions nous retrouver ensemble autour d'un grand repas pour le premier dimanche du mois, manger ensemble, louer Dieu, et, et aussi regarder, dire, mon frère, nous avons traversé toute l'année ensemble. Nous sommes arrivés, nous le remercions, partageons ces repas aussi ensemble, effectivement. Alors, consoler nos cœurs, que nous puissions nous retrouver aussi, Amen. ces jours-là aussi ensemble, effectivement, dans la présence de notre Dieu, pour que nous puissions aussi les glorifier pour tout ce qu'il a fait pour nous et aussi avoir ce moment de communion. Vous savez, je, je vais lire l'écriture, mais vous savez, c'est toujours merveilleux de pouvoir voir que le Seigneur nous donne des frères, nous donne des soeurs. Vous savez, Chacun a une façon d'être, effectivement. Mais néanmoins, ils sont tous nos frères et sœurs. Et nous nous entraînons, effectivement, à pouvoir nous tenir par la main et avancer, effectivement. Là où l'un ne voit pas tellement très bien, nous nous aidons pour qu'on puisse bien voir. Et ici, on met les pas comme ça. Et parce que je suis passé par là aussi. Donc, nous nous soutenons mutuellement. Et c'est pour ça qu'il dit, mais supportez-vous les uns et les autres. Amen. Je voudrais lire dans les Saintes Écritures, puis je demanderai à mon précieux frère. Dans les Saintes Écritures, nous lisons dans le livre de, de Pierre, 2 Pierre au chapitre 1, je pense que c'est cela, 2 Pierre au chapitre 1, voilà. Voilà. Mmh. Deux pierres, chapitre 1, nous lisons à partir du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 car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est toujours poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Maître béni, nous nous tenons devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci encore pour ce jour que tu nous donnes où nous entrons dans ces périodes. Les réunions où nous implorons ta grâce pour que tu puisses davantage nous assister, nous conduire et réellement aussi nous parler encore davantage, mon roi, parce que nous voulons rester dans la prière, mon Seigneur, afin que nos cœurs à nous puissent encore te plaire encore davantage. Seigneur, c'est un moment où nous avons tellement soif. Besoin de toi pour pouvoir davantage aussi nous montrer comment nous devons encore davantage nous conduire dans l'année à venir, Père Tu au Dieu, pour pouvoir rester toujours dans ta présence à toi, Père. Tu es bon pour nous, tu nous aimes, tu, tu fais des grandes choses, tu as fait de merveilles et de bonnes choses pour nous. Et tu continues encore à le faire encore jusqu'aujourd'hui avec la joie de voir encore nos frères et sœurs, ce soir encore qui les ont pour la première fois, Père Subissant, nous montre aussi l'amour que tu as notre endroit, de donne encore des frères et des sœurs. Sois béni, alors que nous avons voulu ta parole, à, à ta puissance encore nous assister, dans, dans la prière, dans la parole. nous allons entendre personne. Quand Car je ai ainsi prié, mon Père, au nom de jésus de christ Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cet homme qui nous parle ainsi, c'est quelqu'un qui a eu à pouvoir avoir une expérience tout à fait aussi particulière et qui a eu à pouvoir réellement passer des moments aussi particuliers. Et qui, dans sa vie, effectivement, pendant toute une période, il a eu à pouvoir vivre des moments que ni vous et moi n'avons point vécu parce que il était lui-même un témoin de ce que il s'était passé, effectivement, au temps où il était donc sur la terre, c'est-à-dire que lorsque l'annonce des Saintes Écritures avait eu à pouvoir de celui qui allait donc venir. C'était que, en fait, l'espérance que tout un pays, toute une nation avait de celui, en fait, dont les saints et les prophètes avaient donc annoncé, comme ces jours-là, effectivement, Philippe a eu à pouvoir le déclarer à Nathanaël en disant, nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont donc parlé et annoncé, effectivement, il s'agit donc des... Jésus donc de Nazareth. Et là, c'était en fait l'attente, effectivement, de toute une nation, parce qu'il était et il est effectivement le redempteur et le libérateur. Et c'est lui qui est en fait le sauveur dont ils attendaient tous en réalité. Alors, Pierre a eu cette grâce parmi tant d'autres qui étaient comme... Dans les Sanhedrin, ou bien des souverains sacrificateurs à l'époque, et qui pensaient qu'effectivement, que lorsque la prophétie s'accomplirait, parce qu'ils n'étaient pas ignorants, en fait, le peuple, la nation d'Israël, effectivement, parce que les, les Juifs croient donc aux prophètes. Alors, lorsque là, le mage, qui était donc ceux qui étaient donc, côté des effectivement, étaient en Orient, ils ont pu observer et voir effectivement le toile qui étaient en fait là dans l'espace, effectivement, qui, selon les saintes écritures, comme cela a été dit, ont compris, ont réalisé qu'effectivement, à que, ah, Jérusalem, donc à ah, Israël, effectivement, il est né, donc le roi est, est né. C'est pour ça qu'ils ont quitté, effectivement, ils sont arrivés jusqu'à Jérusalem, conduits par l'étoile, effectivement, comme vous le savez. Là, ils ont trouvé, effectivement, le peuple dans, dans la joie, continuant leur vie, effectivement, continuant leur système dans lequel ils se trouvaient. Et puis, ils entrent et ils pensaient qu'en arrivant à Jérusalem, ils allaient trouver le, le, la fête, effectivement, l'adoration, glorifiant Dieu, Seigneur, que ton nom soit béni. nous avais promis, tu l'as accompli, effectivement, parce que c'était la plus grande des attentes que nous attendions, effectivement, et tu l'as fait, tu avais promis ça à nos pères, tu l'as fait, effectivement. Mais ils sont arrivés, ils étaient surpris de trouver que les gens étaient comme des indolents, qu'effectivement, c'est comme. Si absolument rien ne s'était passé. Puis ils posent la question, il dit, mais on le voit eux empressés pendant, parce qu'ils ont voyagé depuis longtemps, très longtemps, en pressé, mais ils posent la question, ils me mais où est donc le roi des Juifs qui vient de l'être ?» Parce qu'on vous trouve indolent comme ça. Mais on pensait qu'en arrivant, on allait trouver les gens qui glorifiaient Dieu, qui célébraient Dieu. On savait que là, c'est là, effectivement. Mais on ne trouve rien du tout. Mais dit où est donc le roi des Juifs qui vient de naître, effectivement? Et là, il trouve à la grande tout le monde dit, oh, le roi des Juifs. Et pourtant, il était, né. Et pourtant, ça s'est passé exactement comme cela avait été annoncé par les prophètes. Et puis, effectivement aussi, ce qui me réveille, est merveilleux, c'est que c'est à l'endroit même aussi, où Dieu avait annoncé, parce qu'il était dit effectivement dans les scènes écritures, il dit, mais demande ainsi à l'éternité, mais je ne demanderai pas, de dire, mais le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge conservera Et l'enfantera un fils et vous donnera le nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec pas un deuxième Dieu, pas un troisième, le seul Dieu. Les dieux que nous adorons, parce qu'Israël n'en avait pas trois, n'en avait qu'un seul. Écoute, ô oh, Israël, le Seigneur notre Dieu et il est le seul, est l'unique. Tu n'auras pas notre Dieu devant sa face. Donc quand on l'appelle Emmanuel, ça veut dire que le Dieu du ciel avec nous. Donc il savait cela. Parce que dans les Isaïe aussi, un fils nous a été donné. On l'appellera admirable, Prince de la paix, Père éternel, Dieu puissant conseiller. Vous connaissez ça. Donc, puisque ils lisaient donc les Écritures, ils avaient quand même la connaissance effectivement de ces choses en réalité. Dans... Alors, là, voilà que là, les Saintes Écritures aussi avaient spécifié <rire> Dieu est bon. Hein? Et, et, et, il faut que nous apprenions à pouvoir vraiment écouter attentivement Dieu et les suivre dans tout ce qu'il nous dit parce que quand il nous donne des instructions, et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Et tout ce que nous avons besoin pour pouvoir connaître Dieu est déjà là. Alors, nous avons besoin simplement de la lumière qu'il faut pour pouvoir bien garder et voir effectivement. Et surtout, besoin du conducteur, de l'auteur, de ceci en fait. Parce qu'il connaît très bien sa propre parole, parce qu'il a mis l'auteur. Pour ça, le maître est tellement bon Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin Amen. Je vous enverrai les consolateur L'esprit de vérité Amen. Dieu est esprit Amen. Il faut que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit en vérité Amen. Alléluia Amen. Alors cet esprit-là, c'est Dieu lui-même Il est l'esprit de vérité Qui vous conduira dans toute la vérité. Gloire à Dieu Amen. Ta parole est la vérité. Gloire à Dieu Nous sommes rassurés parce que la parole est dans la vérité. Et l'Esprit de vérité, il peut nous conduire dans la vérité. Gloire à Dieu. Vérité. Voilà pourquoi le Seigneur, il veille sur toi et moi. Pour que nous ne puissions pas être égarés, Parce qu'il est là, comme le Saint-Esprit les témoigne, vivant au milieu de nous et aussi en nous. Il a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis toujours au milieu d'eux. Et c'est cela, c'est cela cette attraction qui nous attire effectivement de pouvoir réellement nous retrouver ensemble, effectivement, parce que c'est une invitation dans laquelle il nous a invités pour qu'il puisse nous conduire, effectivement. Donc là, dans les scènes d'écriture, et d'Amos, il disait que... Et là, parce que quand il avait annoncé cela, <rire> il avait aussi précisé, c'est pour ça que nous devons, les lieux, l'endroit où il allait être. Ça dit, mais, ô oh, toi, Bethléem et Petite petite entre les milliers de toutes les villes. Donc c'est là que lui, il devait naître. Vous vous souvenez, quand Dieu dit une chose, il veillera à ce que ce que lui... Vous savez, c'est pour ça que les gens peuvent interpréter la parole de Dieu. Ils vont marcher avec leur interprétation. Dieu ne s'occupe pas, mais Dieu veille sur sa parole. C'est pour ça qu'il a dit, mais ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues. Parce que l'homme peut concevoir des fables, effectivement, raconter des choses en rapport avec Dieu, des choses qu'il ne connaît même pas, qui fait dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Alors l'homme qui lui fait confiance va le suivre, effectivement. Mais jamais cet homme-là, dans suivant cet homme-là, il ne pourra jamais rencontrer Dieu, parce qu'il sera toujours en dehors. Mais maintenant, quand nous, nous suivons Dieu, pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est parce que la grâce de Dieu... C'est grâce de Dieu que Dieu nous aide, frère, que nous puissions comprendre. Dieu n'a jamais été injuste. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Maintenant, c'est que tout le monde, là, que chacun puisse maintenant accepter la grâce, comme étant la grâce. Quand on l'accepte maintenant, alors maintenant, la grâce fait son travail. Puisque celui qui t'a gracié et est celui aussi qui veut aussi te conduire. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous nous conduisions nous-mêmes, quand nous réalisons que, Seigneur, maintenant, c'est cela, d'ailleurs j'étais en prison. J'étais donc là, emprisonné, dans, dans le mur d'emprisonnement. Et puis, il vient il gracie il me fait sortir. Qu'est-ce que je veux Si je suis intelligent, je dis, mais s'il si me fait sortir, eh ben il est capable de voir me conduire Amen. pour me montrer ce que je dois faire. Parce que avec ma liberté ici, je vais faire quoi Amen. Parce que quand j'avais moi-même cette liberté, je l'ai vendue. Donc, il vient me faire. C'est là qu'il faut être intelligent. Quand il... il vient de me libérer. Alors, s'il me libère, il a de bons projets. Alors, j'ai besoin de lui pour pouvoir maintenant savoir comment avancer, comment faire les choses, comment faire ceci. Cette importance-là. Alors, je veux m'accrocher à lui. C'est là qu'on comprend qu'effectivement, que tous ceux qui nous ont précédés, qui ont eu la grâce de pouvoir accepter, recevoir la grâce comme grâce, ont dit Seigneur, fais-moi ton prisonnier. Parce que quand je suis ton prisonnier, je suis sûr et certain que je ne m'égarerai pas. Amen. Le bonheur me sera toujours assuré parce que tu me placeras toujours dans ta volonté. Amen. Que j'aille à gauche, tu vas me ramener toujours à la place qu'il faut. C'est comme ça qu'on dit, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et voilà que, effectivement, que quand Marie a été visitée, si vous lisez bien cette écriture, elle était en Galilée, je pense. Lorsque Dieu est bon, hein. lorsque l'ange Gabriel a visité Marie, vous pouvez peut-être le lire avec vous, hein, pour que vous puissiez voir effectivement cela, Et puis, toujours en surveillant les temps, dans Luc, je pense que c'est cela, oui, hein. c'est cela Luc, je pense. Hein. voilà, nous y sommes, nous allons nous y retrouver, là, voilà, c'est Luc au chapitre 1 pour que vous puissiez réaliser que c'est vrai. Mm -hmm. Luc, chapitre 1, nous disons verset 26. Verset 2 et 6, Luc 1. Alors, nous dit, vous y êtes? Au sixième mois, après qu'il ait visité effectivement Zacharie, vous vous souvenez, non? Au sixième mois, l'ange Gabriel fut... Oh, vous savez, Dieu est tellement... Je vais continuer. Dieu est tellement si bon, frère. Nous l'aimons, c'est Dieu. Il a d'abord visité Zacharie, qui était mariée à Elisabeth. Vous connaissez bien Elisabeth était comme Sarah, stérile. Et puis vieille, et puis avec Zacharie aussi, donc vieux. Mais ils aimaient tellement les Seigneurs. Quand vous aimez Dieu, Dieu va toujours agir. Peu importe les situations. Et comme l'écriture dit, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Le Seigneur veut seulement que nous puissions être patients. Le problème avec l'homme, c'est l'impatience. On veut du tout de suite, on veut des micro-ondes. Mais Dieu, ah non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. Vous savez, dans l'ancien temps, pour pouvoir préparer les soeurs, ce n'est pas facile. Il fallait d'abord aller ramasser du bois. Donc le frère devait être patient. Il faut d'abord que la sœur ramasse du bois. Puis je reviens dans l'équipe. La sœur doit aller ramasser du bois. Elle porte du bois dans la forêt qui est à côté de la fête. Et puis avec du bois. Et puis il met les pierres qui sont là il met les bois comme ça ensemble. Et avec tout, on met les feux. Il faut que les bois puissent être consumés un peu, n'est-ce pas Quand on les met ensemble, on prend maintenant la casserole. On met au-dessus, et puis on laisse d'abord de l'eau. Quand ça devient chaud maintenant, on coupe effectivement. Donc d'abord, ramasser, d'abord mettre effectivement. c'est pas dans cinq minutes. Hein. Mais quand même, les frères étaient patients. Parce que si tu n'es pas patient, tu vas manger quoi Les choses crues Ah, mais c'est vrai, puisque le feu, ce n'est pas la sœur. Elle te montre bien que je fais ce que je peux. Les bois, je les mets ben, le feu, j'allume, mais les temps, on va de la casse Est-ce que vous comprenez Donc on apprend. Donc il devait être patient à ce moment-là. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment les siècles de la rapidité. Vous avez déjà remarqué, je relis l'écriture. Vous avez déjà remarqué, vous êtes assis, vous ça. bon, je vais... Cette couleur ici, ne me plaît pas. Internet. Vous pouvez changer votre maison en, en une semaine. Vous appuyez le bouton, demain, drrr, la poste, qu'est-ce qu'il vous a Colis. Mais c'est vrai, quand, quand vous commandez et que ça passe au moins trois jours, vous devenez nerveux. Vous devenez nerveux. vous commencez tout le temps à vérifier son téléphone. La livraison, alors maintenant, pour vous donner la consolation, ils vous donnent les traçages. Ah oui, parce qu'ils savent qu'ils sont impatients. Alors on te donne maintenant, voici ton numéro de traçage. Tu envoies ton numéro, tu vois, ah... Maintenant, le colis est arrivé en Espagne. Il est arrivé maintenant à Denderelle. Oh, tout près. Il occupe ton esprit. Hein. Et puis, oh, en Hollande. Ah Et puis, à Scarbec un peu. plus, avant d'arriver aussi à Denderelle. Vous comprenez Donc, on voit tous ces traces. Mais c'est vrai. L'apôtre poste il dit, oui, c'est arrivé. Et puis, voilà, passer la poste à de Demain, de, de, de il te dit, ah, le colis arrive. Vous voyez Donc, Enfin, bref. Le Seigneur, notre Dieu, est merveilleux dans sa façon de faire les choses. Il a d'abord parlé à Zacharie. Et puis, vous savez ce qui s'est passé avec Zacharie Il a fait donc cette promesse, effectivement, qu'il aura un fils, que l'on appellera effectivement Jean. Vous connaissez cela Mais regardez, frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Il vient de parler à Zacharie, et il sa femme aussi qui a créé, effectivement, à la parole de Dieu. Et si vous connaissez cela Dieu pouvait directement, amen, amen. directement, avoir Zacharie, effectivement, parce que <rire> cet enfant qu'elle est née était en relation avec celui qui devait venir. Amen. Donc, directement, il parle à la Zacharie, ici, et puis, pof, il va, voir Elisa, il va voir Marie, effectivement, pour lui dire, voilà, Marie, tu vas être enceinte, effectivement. Vous voyez cela pouvait pouvait le faire, le même jour. Mais il a attendu six mois. Que Dieu te bénisse. S'il vous plaît, frère et il faut connaître Dieu. Il a attendu six mois. Pourtant, il pouvait le faire, en il fait ici, puis il va là-bas. mais Il a attendu six mois. Pour quelles raisons a-t-il attendu six mois? Dieu a toujours un but. Amen. Non, il est bon. On lui dit au sixième mois. Amen. Donc, il a attendu six mois. Pourquoi? Pour que les ventres soient. Amen. Mais bien sûr, monsieur. Mais bien sûr, madame. Parce que Marie avait besoin d'avoir la certitude. Parce que, vous savez, <rire> que Dieu soit béni. Amen. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Amen. Parce que, Entendre frère que cette grossesse a six mois, c'est pas, si c'était un, un mois, c'est bon, bon, est-ce que ça va tenir Mais six mois. Alléluia. Jour pour jour, mois par mois, j'aime Dieu, mon frère. Il sait ce qu'il fait pour toi, mon frère. Pour que ta foi ne défaille point. Que tu sois certain. Alors fais-lui confiance. Oui, monsieur. Même si ça tarde, c'est pour ton bien. Oh oui mon frère, nous sommes le peuple de Dieu. Le troupeau de son pâturage, il veut réellement que nous soyons un peuple bien assis dans les choses qui concernent Dieu. C'est sûr certain, vous avez le poulet qu'on appelle... Les fermes, hein, pour les vaches, là, qu'on met beaucoup de grains. Aujourd'hui, vous savez les poussins, on met beaucoup, beaucoup de mains, ils commencent à pouvoir venir comme ça. Alors, on dit, ah, il a beaucoup grandi, c'est un poussin, c'est une poule maintenant. En fait, c'était un poussin, qu'on a mis trop d'engrais, effectivement. Et là, puis, puis tu le manges, mais en fait, il est mauvais pour ta santé. Vous savez, que vous savez, connaissez les poulets coureurs Les poulets coureurs sont des poulets, vous avez en Afrique, hein oh, ils sont là, ils mangent des grains qu'on jette là-bas, ils courent dans le tout, dans les... Quand on vous, quand vous le prépare, ces os sont durs. Ça vient des Mais les poulets d'ici. Vous savez ce qu'on m'a dit Il dit, mais monsieur, quand vous achetez ces poulets-là, d'ailleurs, vous voyez, son, le, la chair est comme du savon. Ça passe. Et puis, deuxièmement, on vous déconseille. Parce que vous savez comment, moi, moi aussi, hein, quand on a les poulets coureurs, on mange et puis on a l'os. Alors, on me dit, mais monsieur, on vous déconseille jamais. Broyer l'os du poulet, du poulet là des fermes là comme vous voyez là, les poulets qu'on nourrit là. Vous savez pourquoi vous savez pourquoi monsieur le... tous les produits se trouvent là dedans. c'est pour ça que vous voyez sont tellement mous, même quand vous les broyez, ça a pas de goût. Et quand vous les... Mais oui, c'est tout ce qu'il y a comme tout ce produit qu'il faut que cette poule. C'est pour ça que vous voyez qu'il beaucoup de gens oui, parce que vous vous, vous vous dopez des choses qui sont pas bonnes. Et puis ça, ça, ça fait grossir. Parce que. Prenez un exemple. Je vais revenir ici, frère, ne vous inquiétez pas. Les McDonald's, vous être je ne vais pas citer leur nom, c'est restaurants des, comme on appelle, des. Bon, on met tout entre parenthèses, fast food. Mais vous vous tuez. Vous, vous, vous n'avez jamais réfléchi. Bon, moi aussi, nous devons tous réfléchir. Ils doivent nourrir tous les jours du monde avec le cuisses de poulet. Frère, combien de poulets coureurs nous avons qui vivent bien Pour y ait tout le monde là qui rentre avec des seaux, des seaux. Réfléchissez bien. Il y a une machine qui est là-bas. Et qu'est-ce qu'on nous donne effectivement Ce n'est pas de vrai poulets. Donc, on est en train de pouvoir nous. D'ailleurs, on nous dit que déjà, comme nous sommes là, quant aux mers, les pommes finaires n'ont pas besoin de pouvoir nous embaumer. Oui, vous savez, mon frère, pourquoi Parce que vous aimez les Thompson vous connaissez Thompson C'est un poisson. C'est un char, merci beaucoup. C'est que... un char. Eh bien, il semblerait que dans tous les Saint chats que vous mangez, il y a trop de ce qu'on appelle du formol. Eh bien, le formol, en fait, c'est, si vous savez, c'est ce que, quand ce corps ici n'a plus d'esprit, puisqu'il pourrit vite. Alors, on doit mettre ces produits-là pour conserver le corps. Ça coûte, hein? Mais maintenant, déjà, vous-même, vous vous conservez avec du formol, en mangeant tous ces saint-chars que vous avez. Tous ces... En fait, on mange des produits déjà que quand tu vois dans le cercueil, les, les, les, les pommes funèles n'ont pas beaucoup à dépenser. Hein. Tu as déjà dépensé toute ta vie, donc lui, il fait un service simplement minimum, mais tu lui payes le maximum. Parce que les travaux de conservation, ça a déjà été fait. Bref, c'est pour que nous comprenions, frère, ça, que Dieu nous aime. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand vous êtes quelque part, c'est un conseil. N'ayez jamais honte. À vous précipiter, de dire, on, on, on sert la nourriture. Là. Jamais. Parce que tu ne connais pas comment, quel produit on a ce nourriture-là. Avant de manger, même au restaurant, vous ne vous occupez pas de lui. Mais c'est côté, qu'est-ce qu'il le pas. Parce que les jours où tu vas où il va être malade. Il ne va pas t'aider ce monsieur. Donc, avant de manger, baisse la tête. Seigneur, enlève tous les produits, tous les conservants, toutes ces choses-là de, euh, de 121. Tout ça, Seigneur, enlève cela. Que la viande soit pure. Il va le faire. Amen. Après, Satan veut détruire du monde. C'est pour ça que vous voyez que nous sommes devenus tellement fragiles que moindre petit changement, les maladies ceci, les ceci et cela, parce que le corps ne risque pas. Ce corps ici est soumis à des choses tout à fait pas normales. On est censé manger les choses venant de la terre. Avec tout ce, que, mais bien sûr que oui. Mais qu'est-ce que nous mangeons alors, nous revenons ici alors. Bien, au sixième mois, verset 26, sixième mois, nous l'avons compris effectivement. L'ange Gabriel fut donc envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Donc, il était bien en Galilée. Et là, dans la ville appelée Nazareth. Donc, c'est là qu'on lui a annoncé la parole de Dieu parce que c'est à là, effectivement, qu'il s'est passé quoi que regardez très bien Là, auprès d'une Vierge fiancée à, Joseph, à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la Vierge était Marie. Comme Dieu avait dit, et la Vierge conservera. Donc Dieu ne change pas sa façon de faire. Mais maintenant, si toi tu ne crois pas, hein, et si, il y aura toujours une Vierge qui va croire, parce qu'elle est destinée pour cela. C'est pour ça que Dieu ne se tracasse pas. Il parle simplement quand il parle la parole qui sort à déjà la personne. Donc, verset, verset, 28, il dit, le, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. Quel bonheur d'entendre une parole comme ça. Amen. Et puis ensuite, en plus, en plus, venant d'un ange. Mon frère et ma soeur, que le Seigneur est avec toi. J'ai dit, gloire à son, gloire à son Seigneur. C'est un bonheur pour moi. est ce que nous désirons tous. Que le Amen. Seigneur, c'est pour ça doit être sérieux, cest que le Seigneur soit avec nous. Est-ce que vous comprenez Amen. important. Ah oui, il était bien, il dit ceci. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Parce qu'il dit, mais moi ici, qu'est-ce que j'ai de plus grand C'est pour ça, frères et sœurs, peu importe le regard que les gens peuvent poser sur vous. Mais ce qui est plus important, c'est ce que vous, vous avez comme relation dans votre cœur avec Dieu. Cette Marie, elle s'est laissée conduire par les seigneurs. Parce que, vous me direz, mon frère, mon frère et ma soeur, Marie n'avait pas été choisie par hasard. Depuis les jours où la parole est sortie de la bouche du prophète, où Dieu dit, je, je, il, dit il dit que et la Vierge conservera la vision, la personne avait déjà été vue par Dieu. Donc cette Marie ici, Dieu l'avait déjà vue des centaines d'années avant qu'elle ne puisse naître. Donc ce soir, aujourd'hui, à la place où vous êtes assis là, il n'y a pas de hasard du tout. Avant même que le soleil soit soleil, Dieu t'avait vu assis à cet endroit-là. Il savait une chose, que tu entendrais cette même parole. Non, il est bon, mon frère. Il est bon. Parce qu'il est vraiment, il est vraiment omniscient. Il connaît tout. Il sait placer les choses à leur place. Parce qu'il est Dieu qui crée le temps et les circonstances. Donc rien ne peut lui absolument échapper. Il savait que nous serions aujourd'hui ici. Et que nous écouterons ce que nous sommes en train de pouvoir écouter. Alors, il dit une chose, effectivement, il dit, mais, verset de l'ange lui dit, N'écris un point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Quel bonheur hein? Alors il continue en lui disant, et eh voici, ben, si, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Merveilleux. Hein? Ah là là là là, c'est beau ça de voir combien la parole de Dieu elle est vraiment parfaite et, et Dieu a une façon extraordinaire de faire les choses qui nous montre que vraiment il est celui qui connaît l'avenir. Nous devons vraiment avoir foi dans la parole. Peu importe foi, qui peut même se trouver autour de nous, même si on voit que celui-ci ne s'accroche pas vraiment, ça peut être décourager. Ne te décourage jamais. Ne regarde jamais l'autre pour avancer avec Dieu. Regarde la parole de Dieu, regarde celui qui est au devant de toi. Parce que toi, quand tu avances, même celui qui est, qui est faibli, effectivement, en te voyant t'accrocher, il va prendre courage. C'est ce que nous sommes censés pouvoir être. Tournez le regard vers moi et vous serez sauvés. Alors, nous continuons, dit Verset 30. il sera donc grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sous la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Hum. Marie dit à l'ange, oh là là, c'est tellement puissant et fort. Elle dit, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point merci parce que pour que je devienne enceinte c'est là que nous allons voir je devienne enceinte effectivement comme tu l'as dit il faut absolument que je puisse avoir la sémence d'un homme, c'est un nombre que je dois mettre au monde il faut que j'ai plus la mémoire je ne connais pas d'homme comment cela va-t-il se faire alors nous continuons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 et à Zacharie. Et puis, il va lui dire, oh, je vais parler à Zacharie et Elisabeth. Il va dire, oui, monsieur ce que tu veux avec moi. Ah, mais oui. Il me dire, mais je viens de visiter Zacharie. De et va dire, de la, la promesse qu'ils vont avoir un fils aussi du nom de Jean. Je il va mais oui, mais tu veux. C'est pour ça que je t'ai posé la question, moi, mais et comment cela c'est vrai Parce que si tu as pas... Je dis cela en disant que si l'ange quittait Zacharie, il immédiatement allait vers Marie, disant qu'effectivement, je viens juste de parler avec Elisabeth. Dieu est sage. Hein. Il a attendu le temps. <rire> C'est pour ça qu'il lui dit, mais vois, parce que Marie commence à pouvoir, parce que, mais comment cela va-t-il se faire Parce que jamais depuis que le monde existe. Oh. Est-ce que vous suivez Amen. Jamais, jamais depuis que le monde est monde, hein, on a entendu qu'une vierge a vraiment conçu. Ça, on n'a jamais entendu. Je me mets à sa place. Nous le mettons tous à sa place. Oui. Parce que moi aussi, je ne connais pas un homme, mais comment cet enfant... On n'a jamais entendu qu'une vierge, même elle si a prié pendant des années, qu'effectivement, que son ventre a eu à pouvoir voir un bébé dedans. Et maintenant, tu me dis, parce que là, c'était quand même extraordinaire. Il dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est pour que nous comprenions que ne limitons jamais Dieu. Il est capable de faire l'impossible de l'impossible. Est-ce que vous comprenez L'impossible de l'impossible. Frère, retenez cela. L'impossible de l'impossible de l'impossible, Dieu peut le faire possible. Cela vous fait comprendre quoi Que vous avez la capacité de pouvoir obtenir de Dieu ce dont vous avez besoin. Vous savez d'avance pourquoi Parce que avant que ce besoin ne naisse en toi, pour que tu puisses dire, Seigneur, j'ai besoin. Parce que, s'il vous plaît, frères et sœurs, rien ne peut surprendre Dieu. Amen. Vous vous souvenez des psaumes 139 Amen. Tous les jours qui m'étaient dessinés Amen. étaient inscrits. Où c'est Dans ton livre Amen. Avant qu'aucun ne naît Voilà. Amen. Donc, toutes les pensées que tu veux avoir, si avant de naître, Dieu les savait c'est pourquoi il n'y a rien que tu peux demander à Dieu qui c'est impossible. Amen. Parce qu'avant que tu demandes, il le savait. Amen. Donc la solution, il avait déjà pourvu. Parce que s'il était incapable de le faire, écoutez-moi très bien, frère et soeur, il n'aurait jamais permis cette pensée puis ça teint ta tête. Amen. Mais comme il est l'absolu, l'absolu, et est tout, rien ne peut lui échapper quand. Vous vous souvenez quand même, frère et soeur, je reviens, je, je reviens ici dans le lieu y a on continue à peine plus là-bas. Vous vous souvenez, frère et soeur, quand nous avons eu à prouva, je crois que c'était dimanche, je pense, je pense c'était dimanche, nous avons dit, un bonhomme petit, sur une terre, dans l'espace lointain, le soleil est tellement si loin, la lune est tellement si loin. Vous comprenez cela Ces bonhomme-là, il regarde. La lune regarde le soleil. Il prend l'autorité. L'autorité. Il regarde là, avec l'assurance. Il crie, il soleil, arrête-toi. Frère, non, que Dieu soit béni. Amen. La Bible dit que le soleil écouta la voix d'un homme. Amen. Pas la voix de Dieu, monsieur, la voix d'un homme. « Soleil, arrête-toi Le soleil s'arrêta, monsieur !»« Alléluia !»« Oui, monsieur !»« Pourquoi, monsieur, madame ?»« Parce qu'avant qu'il prononce ça, Dieu le savait !»« C'était une chose impossible de l'impossible de l'impossible !»« Que nous comprenions que pour Dieu, il n'y a rien qui soit impossible !»« Il contrôle toutes choses !» Ne croyez jamais que Dieu ne peut pas vous guérir. Qu'est-ce que c'est que la guérison En fait, vous voyez ces doigts Ils fonctionnent. Pour qu'ils fonctionnent, Dieu lui a doté des cellules. Et ça, il n'y a aucun maître ou aucun ange qui peut créer ça. Donc, celui Dieu qui a créé ces cellules, maintenant, cette cellule en question, en ce moment, elle a un problème et s'est détériorée. Est-ce que dans le magasin, entre pour parle un peu simple, dans les magasins d'un couturier, il manque de fils pour pouvoir coudre effectivement un tissu qui a été déchiré Alléluia. Alléluia. Oh. Il y aura toujours des fils oh. pour réparer ce qui a été déchiré oh. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia Mon frère et ma soeur Dieu qui crée, il a toujours pour remplacer. Alléluia Gloire à Dieu Donc la guérison est possible. Parce qu'il est l'auteur de la création, monsieur. Rien ne peut être dérobé à sa face, mon frère. Quel est cet homme de Jésus et les cet homme de Jésus. Alléluia. N'est-ce pas vrai Amen. Il marche sur les eaux. Amen. Il multiplie les pains. Nous avons la grâce, mon frère et ma soeur. C'est pour ça, même quand de situation regarde, mais ça n'avance pas. Nous, les choses avancent selon le plan de Dieu. Le problème, c'est nous qui devons nous adapter au plan du Seigneur. C'est pour ça que tes genoux, frères et sœurs, c'est là que nous devons davantage apprendre. Nous devons revenir à pouvoir vraiment passer du temps dans la prière. On est trop pressé. Et puis, bon, les diables aussi, ici, dit, vous savez comment ça se passe aussi Quand vous vous mettez, c'est pour ça que ça, c'est un conseil. Quand vous vous mettez à genoux, vous commencez à prier. Au début, c'est un peu flottant. Mais vous persévérez pour que le nuages s'écarte. Puis vous sentez que maintenant, il y a l'ouverture qui se met, Et vous commencez à pouvoir vraiment dans sa présence. Et là, vous sentez que vous entrez dans une dimension. Que le Seigneur a commencé maintenant à pouvoir maintenant vous entendre. Et que vous parlez maintenant avec Dieu. Vous êtes dans une dimension tout à fait particulière. Où la puissance et la force commencent maintenant à rentrer en vous. Quelques minutes simplement, le téléphone va sonner. Votre téléphone que vous avez, c'est pour ça un conseil, quand vous vous mettez à genoux pour pouvoir prier, coupez le téléphone. Coupez. Pour quelle raison est-ce que le téléphone va sonner Parce que le diable a peur. Et si tu rentres encore plus profondément dans ça, quand tu vas te relever, ah, ça sera terrible. Il faut qu'il puisse couper les canal. Nous avons affaire à quelqu'un qui est vraiment très très rusé. À nous de pouvoir maintenant adopter aussi une méthode qui lui montre qu effectivement que tes tactiques à toi, nous le connaissons maintenant. La manière d'agir de Satan, c'est de pouvoir faire toujours peur aux gens. La peur est le moyen qu'il utilise parce qu'il connaît l'homme. C'est pour ça que le Seigneur dit à Jésus « Fortifie-toi et prends courage. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Ne t'effraie point. ne t'épouvante point. N'étais-je pas dit. Amen. Donc, Amen. <rire> Dieu connaît ta faiblesse. Amen. Et le diable, effectivement, il veut utiliser cette faiblesse, effectivement, la peur. Comment ça va se passer Un fils de Dieu. C'est là que le Seigneur nous instruit pour que nous puissions être un fils de Dieu, une fille de Dieu. N'est pas quelqu'un qui panique. Amen. Pour quelle raison tu ne dois pas paniquer Parce que tu es appelé à avoir le contrôle de la situation. Amen. Pour quelle raison Parce que l'esprit qui est en toi, il est supérieur au sauvetage de C'est la vérité, ce n'est pas Amen. une histoire. C'est la peur qui nourrit les démons c'est la peur qui nourrit encore l'anxiété qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire effectivement mais il aime cela pour qu'il puisse davantage effectivement te garder aussi prisonnier et esclave tu n'as jamais à avoir peur en tant qu'enfant de Dieu c'est pour ça que quand vous vous donnez davantage au Seigneur, vous priez effectivement vous, vous nous réalisez peut-être pas très bien mais ce sont des choses qu'on vous raconte effectivement parce que nous les avons vécues vous allez vous trouver dans une situation tellement aussi grave et qui vous met aussi dans une situation problématique et que votre corps et votre cœur veulent aller dans ce sens-là et vous sentez quelque chose qui vous freine. La présence du Seigneur descend sur vous et vous, en cet moment, vous vous sentez maître de la situation. Pourquoi Parce que vous lui avez fait confiance. Et au moment du temps difficile, il vous prouve qu'il est vraiment là. Il ne veut pas vous laisser aller là-dedans. Nous sommes des humains. Nous avons besoin, parce que nous ne voyons pas notre adversaire. Mais lui, il voit l'adversaire. C'est pour ça que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent. Vous savez, j'ai eu une voiture, j'étais avec votre soeur. J'étais sur l'autoroute. J'allais en France, effectivement. Je ne sais pas comment c'est passé, mais on roulait. Elle était là, juste assise à côté. Moi, je conduisais. La voiture a pris une vitesse. J'avais fait un mouvement comme ça. Et puis... La vitesse c'est qu'elle de tourner comme ça. Vous connaissez les c'est dans ça Il si y a un béton qui était là au milieu. Donc, ça a pris une vitesse de 150 60 km à l'heure et ça allait dans le béton. J'étais au volant. Je ne sais pas comment c'est passé, passé. pour que la pédale puisse accélérer comme ça et puisse se tourner comme ça pour aller dans le béton central, effectivement, là-bas. Et je me voyais. Elle était assise à ma droite. Moi, j'étais en train de pouvoir conduire ici. Mais à vive à on allait rentrer. Alors, j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai dit, maintenant... Je me vais me voir simplement au ciel. Au moment où la voiture, c'est la vérité, au moment où la voiture est, est allée rentrer dans le béton, paf, parce qu'il y avait une voiture, je me suis derrière aussi. J'ai seulement crié, Seigneur! Vous savez ce qui s'est passé? L'aventure a fait des tonneaux, des tonneaux, des tonneaux, des tonneaux. Je me suis retrouvé, moi, votre frère, dehors, debout. était, c'est vrai, non? J'étais debout, dehors, debout, je regardais. C'était comme dans le cinéma. Je regardais la voiture qui était là. Et j'ai commencé à pleurer pour elle. J'étais debout, je regardais, j'étais là. Et la voiture faisait... beaucoup de. Alors, vous savez, du côté où moi, j'étais assis, la voiture s'est aplatie, comme ça. Donc c'est la pare-brise, comment elle est effectivement. La pare-brise est restée. La portière où moi j'étais était fermée. La vitre était fermée. Maintenant, posez-vous la question, comment est-ce que j'étais dehors? Et je regardais la voiture qui faisait. Moi j'étais dehors de la voiture, elle faisait des tonneaux, j'étais en train de la regarder. Vous savez ce qui s'est passé Quand, Moi je ne savais pas, j'avais les deux tournés. Quand on a regardé derrière ma chemise, on a vu l'empreinte d'une main qui m'avait pris et qui m'a fait sortir là pour me mettre. Vous savez, Dieu. Je... Il y a des témoignages. Quand on dit, mais si on rend, les gens vont se dire « Mais c'est frère, et on a tellement de témoignages. » Nous servons un Dieu. On ne sont pas des aventuriers. Nous servons un Dieu qui est vivant et présent. Et qui, qui démontre ce qu'il ne nous a pas laissé. Qui nous conduit. C'est parce que... Nous, nous devons être certains. Oh, que Dieu nous aide. Et, et voilà que là, et puis il, il, il dit effectivement, nous terminons. Alors, il dit, verset, verset, verset 35, Luc 1, 35, il dit L'ange lui répondit les saintes, Oui, voilà, voilà, voilà Le Saint-Esprit saintes, saintes viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 36, il dit Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi. Qu'est-ce que ça? Un fils. Oui, Rien comme moi. Il insiste bien. Hein. Il dit, Élisabeth, ta parente, donc, parce que tu la connais bien. Amen. Il dit, a conçu aussi, elle aussi, un fils. Dans quelle circonstance? Dans sa vieillesse. Amen, Vous amen. <rire> il amen. dit, dans sa vieillesse. J'aime Dieu. J'aime hein. Dieu. Il dit dans sa vie, donc elle est la vieille là. Et puis il dit ceci il dit, écoutez bien, écoutez bien il dit. Il dit, écoutez, et, et celle qui était appelée stérile. Dieu Dieu Alléluia. Vieille, Alléluia. vieille et stérile. Alléluia. Alors il dit, celle-là, effectivement, elle est quoi, effectivement Elle est dans son sixième. Alléluia. Ah Marie a entendu, dit quoi Alléluia. La vieille là <rire> la il là Il est dans son sixième Et c'est toi qui lui as parlé Alléluia Gloire à Dieu Que cela me soit fait, c'est Alléluia C'est comme ça que Marie a conçu Ou c'est En Galilée Tu es pas fait, mon frère Donc la conception a commencé en Galilée et alors elle a grossi toujours en Galilée, donc elle devait enfanter en Galilée. Mais la Bible disait, Parfait. alléluia, oh et toi Bethlehem mes gloire à Dieu, gloire à Dieu, la parole de Dieu elle est, lève-nous. notre Père Céleste et notre Dieu.